Bonjour, je me présente avant tout, je suis Eya Sarawi, la formatrice et la présentatrice de Proneys en Tunisie. Pendant ces journées, j'ai découvert une merveille. Euh, c'est le nouveau gel Master ou bien le nouveau gel The One. C'est vraiment une innovation de, de Pronaise. Euh, je suis très contente d'avoir euh, essayé ces deux produits-là pendant ces journées de formation. Alors, euh, c'est euh, vraiment excellent. Je vais vous parler de ma propre expérience. Euh, alors, ce gel, c'est un gel très facile à appliquer. Euh, on a on n'a pas eu avant euh, l'aspect de, de gel dans, un, dans une bouteille mais maintenant il y a le gel dans une bouteille et c'est un gel aussi 3 en 1 il est, il est constitué d'une base, d'une construction et d'un top coat dans un même pot alors ça va faciliter euh, le travail chez les stylistes d'angle ça va nous faire gagner du temps aussi il y a aussi euh, de nouvelles euh, effets de camouflage qui sont le milky pink et le nude qui, qui vont très très bien avec le French, donc je suis vraiment très satisfaite de ce produit, il est vraiment top du top, vous allez l'essayer et vous allez être convaincu comme moi.